que vous m'avez demandé. Sur Instagram il y a quelques temps maintenant je vous avais fait un sondage pour savoir quelle vidéo vous voudriez voir sur la chaîne sachant que c'est compliqué de faire des vidéos avec les loups d'une part parce que avec mes études j'ai de moins en moins de temps pour vraiment organiser des séances avec eux et de l'autre, parce qu'avec l'hiver, euh, mon pré d'été euh, a bien pris l'eau, on peut dire. Donc nos dernières semaines dans le pré d'été, forcément, euh, je faisais en sorte de les faire bouger le moins possible pour faire le moins possible de debout dans le prêt, euh, le temps de déménager. Et euh, maintenant, ça y est, les ânes sont dans leur pré d'hiver euh, pour cette année. On a trouvé un super prêt, il est chouette comme tout. Mais vous vous doutez bien que comme on vient d'arriver, euh, il n'y a clairement euh, rien d'installé euh, pour tout ce qui va être carrière, paddock ou espace de travail. Donc voilà, c'est plutôt compliqué en ce moment de vous faire des vidéos avec les loups. Mais du coup, je vous ai demandé quelle vidéo en face caméra vous voudriez voir. Et vous avez été plusieurs à me demander une présentation de ma boîte de pensage. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une boîte... Euh, assez récente, euh, que ce soit la boîte en elle-même ou euh, tout ce qu'elle contient A l'origine j'avais un matériel de pansage plutôt hétéroclite et euh, pas forcément de très bonne qualité C'était des brosses que j'avais vraiment acheté au tout tout début de quand je m'occupais de Fanfan et à l'époque euh, toutes les brosses étaient accrochées euh, dans la petite cabane qui faisait office de sellerie. Elles étaient accrochées à des petits crochets <rire> donc euh, j'avais acheté des brosses qui puissent euh, s'accrocher à ces endroits-là euh, même si c'était pas forcément les meilleures, les plus pratiques. C'était des brosses euh, très petites dans l'ensemble. Elles n'étaient vraiment pas de très bonne qualité, notamment mes étris américaines qui ont euh, rouillé très très rapidement, l'été dernier en 2019 donc j'ai eu envie de euh, vraiment euh, tout renouveler, de me refaire une belle boîte de pensage, de repartir à zéro sachant qu'en plus euh, en été 2019 comme vous le savez euh, j'ai vécu des moments pas très agréables et pas très fun, donc c'était un peu vraiment un besoin de renouveau à ce moment là j'avais besoin de changer, de repartir sur des nouvelles bases et euh, ça a été du coup la boîte de pensage qui arrivait à ce moment là mes objectifs avec ce renouvellement étant d'avoir des brosses euh, de suffisamment bonne qualité pour qu'elle ne s'abîme pas au bout de 6 mois, je veux pas forcément des brosses de luxe ou quoi, mais vraiment juste du matos qui puisse me durer dans les années. Je voulais également me faire un set complet de brosses pour chacun de mes deux ânes, parce que jusque là je n'avais qu'un tout petit bouchon pour les deux, un tout petit cure-pied pour les deux. Et puis forcément d'avoir des brosses pratiques et utiles qui allaient me servir vraiment. Donc c'est vraiment des brosses pratiques à utiliser, qui sont efficaces sur les poils des ânes, ça c'est très important aussi. Du coup voilà, pour la petite introduction, euh, maintenant je vais vous présenter la boîte en elle-même. C'est une boîte de la marque Unicorse, je pense que vous connaissez très certainement, car ils font des partenariats avec euh, pas mal de youtubeurs et d'influenceurs. Pour le coup, moi c'est pas du tout une collaboration avec eux, euh, j'ai plutôt été euh, influencée sur ce coup-là. Je pense que ça a vraiment été mon plus gros craquage de ce renouvellement de boîte de pensage, ça a été la boîte en elle-même, parce que je me disais que... Euh, quitte à avoir euh, une boîte de pensage, une nouvelle boîte de pensage, autant en avoir une euh, qui claque, voilà Sachant qu'elles ont quand même pas mal d'avantages, euh, la matière euh, n'étant pas du plastique, euh, je les trouve plus solides, je trouve l'intérieur vraiment chouette aussi donc euh, voilà, j'ai craqué sur une boîte unicorse euh, turquoise, évidemment. Je la trouve super jolie parce qu'elle n'est pas trop brillante, trop pailletée. Il y a juste un petit effet un peu glossy dessus et euh, c'est vrai que je trouve ça très joli. Quand on l'ouvre, vous pouvez voir qu'il y a un premier petit plateau dans lequel j'ai rangé tout d'abord ce paquet euh, de lingettes. Euh, je pense que vous les reconnaissez de ma vidéo sur mes achats euh, du salon du cheval de l'année dernière. C'est pas un produit que j'utilise très souvent, donc il m'en reste encore pas mal. Mais c'est vrai que quand on en a besoin, c'est... Quand même bien pratique Ensuite nous avons ces deux paires de ciseaux, euh, une paire de ciseaux à crin noir, je pense que vous les reconnaissez, vous avez dû les voir à décathlon ou à pad. Et c'est des ciseaux dont je suis euh, très déçue pour le coup. Euh, la seule raison pour laquelle ils sont encore dans ma boîte c'est que euh, je ne sais pas quoi en faire. Parce qu'au final ça coupe très mal euh, les poils des gones, ça coupe très mal tout ce que j'ai pu euh, leur demander de couper. Donc euh, je ne me sers, euh, pour ainsi dire, jamais de ces ciseaux. C'est plus euh, du dépannage. Mais mes vrais ciseaux, ce sont euh, ceux-là, les petits ciseaux rouges, euh, qui sont à bourron également. Ce sont euh, mes ciseaux euh, de quand j'étais en CP. Euh, là, vous pouvez d'ailleurs voir une petite étiquette euh, verte, très très très abîmée, sur laquelle euh, il y a pas mal d'années, il y avait mon prénom dessus. Et euh, eux, pour le coup, euh, ils ne m'ont jamais trahi. Nous avons ensuite deux paquets d'élastiques. Euh, un paquet euh, d'élastiques noirs que euh, j'ai depuis pas mal d'années que je trouve très chouette, ils sont tout simples et ils sont bien pratiques et un sachet euh, beaucoup moins joli euh, d'élastiques blancs ce sont tout simplement des élastiques que j'ai récupérés euh, lorsque j'ai acheté des magic brush donc au final ce sont pas des élastiques que j'ai acheté spécifiquement parce que je voulais des élastiques blancs mais du coup je les ai mis dans ce petit sac de coton-tige je crois et c'est vrai que finalement je m'en suis quand même pas mal servi, notamment l'année dernière lorsque je tressais la crinière des gonnes ensuite nous avons euh, ce petit objet que je pense vous connaissez tous, il s'agit d'une pince euh, tirtique qui sert donc à enlever les tiques que ce soit euh, sur les animaux comme sur nous les humains du coup voilà c'est vraiment un petit accessoire à avoir toujours sur soi euh, au cas où et enfin dernier objet qui se trouve sur le petit plateau c'est euh, ceci je pense que ceux qui font de l'équifil vont très vite comprendre ce dont il s'agit tout ça c'est mon stock euh, d'élastiques pour faire des contrats à 15 points en équifil. C'était notamment lorsque je participais au tournoi équifile partage l'année dernière. Si jamais je voulais présenter avec Fanfan des contrats à 15 points, il fallait attacher ma longe à un élastique, cet élastique étant lui-même relié au licol. Et du coup, lorsqu'on fait un contrat à 15 points avec un élastique, le but du jeu c'est forcément d'avoir le moins de poids possible dans l'élastique pour ne pas qu'il casse. Et pour ceci, j'ai euh, ce mousqueton-là et il a l'avantage d'être super léger. Donc si je veux faire euh, un contrat à 15 points avec élastique, je remplace euh, le mousqueton euh, classique de ma longe par celui-ci qui est beaucoup plus léger, histoire d'éviter un maximum de risques euh, que l'élastique casse. Ensuite, si on enlève le plateau du dessus... On peut voir que j'ai choisi de séparer ma boîte en trois parties égales, avec une partie euh, qui contient les brosses d'Egon, l'autre partie qui contient les brosses de Fanfan, et dans la troisième je range mes produits de soins. La première brosse que vous pouvez trouver c'est euh, cette brosse métallique, euh, que je pense vous devez euh, connaître de la vidéo soin des pieds de Anne Victoire, pour avoir un pied euh, bien propre, pour vérifier qu'il n'y a pas de départ de fourmilière euh, dissimulé. Donc je m'en sers sur les deux ânes quand je veux vraiment avoir un pied euh, nickel et euh, faire euh, tout ce qui va être soin des pieds. Ensuite pour le reste des brosses, je vais vous présenter euh, en même temps les brosses de Fanfan et celle des d'Egon, parce que vous allez voir que finalement ils ont tous les deux exactement la même chose. On commence donc par les étriers américaines, il me semble qu'elles sont toutes les deux de la marque Hypotonique, euh, j'ai un doute sur celle-là mais celle-là c'est sûr elle est Hypotonique. Ça fait un an que je les ai et que je les utilise et j'y ai toujours aucune trace de rouille donc franchement je suis contente et forcément, euh, comme vous pouvez le voir, euh, je tiens quand même le petit code couleur euh, de mes deux loups, que le matériel de Fanfan est bleu, et le matériel des Gones est bordeaux, ou ce qui peut s'en rapprocher. On a ensuite euh, des bouchons, là aussi de la marque Hypotonique, et pour le coup j'ai trouvé exactement les mêmes euh, dans les deux couleurs. Puis nous avons les Magic Brush, euh, donc les fameuses dans lesquelles il y avait euh, les élastiques blancs que je vous ai montré tout à l'heure. Ce ne sont donc pas de vrais Magic Brush de la marque Magic Brush, euh, ce sont des hypotoniques aussi, il me semble. Pour le coup, ce sont des brosses que j'utilise plutôt en été, quand les ânes les poils ras et surtout quand Egon a les poils tondus. Et du coup, c'est vrai que autant en hiver, euh, je ne vois assez peu d'utilité à ces petites choses, autant en été, euh, ça peut être très pratique. Et enfin, nous avons ces deux cure-pieds. A la base, j'avais juste acheté euh, ce cure-pied là. Avant de refaire toute ma boîte de pensage, je l'avais vue par hasard à Decathlon et j'ai juste complètement craqué dessus. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'achète et que je l'essaye. Et j'ai tellement été convaincue au final que j'ai racheté le deuxième pour compléter la boîte. Ce sont donc des Fouganza. Je déteste les cure-pieds tout simples qui n'ont pas de petite brosse à l'arrière. Et du coup bah là je vous laisse imaginer mon bonheur. On décolle le gros avec le petit crochet hein. Et après on met juste deux ou trois coups de brosse, ça couvre l'intégralité du pied et c'est fini, c'est trop bien. Enfin la seule différence entre le matériel de Fanfan et celui d'Egon, c'est que Egon a également une petite brosse, euh, une brosse à crin qui de base n'est pas du tout une brosse à crin, c'est une brosse à cheveux que j'ai acheté à la Biocop de la marque euh, Anae. A l'origine j'avais une autre brosse à crin pour lui Qui était une brosse à crin tout ce qu'il y a de plus classique Avec un manche en gel Et ce manche en gel m'a méchamment trahi euh, En se perçant Du coup c'était devenu plus du tout agréable De lui faire les crins Et ça a clairement été la fin de mon histoire d'amour Avec les manches en gel, voilà, plus jamais Alors du coup j'ai récemment euh, changé Pour cette petite brosse à cheveux Que je trouve trop mignonne Qui est trop chouette et qui lui démêle super bien les crins Et au fond de la boîte j'ai pour les deux ânes euh, Ces petits peignes dont je me sers assez peu, pour le coup je pense que c'est ma seule euh, entorse à ma règle de toujours prendre des brosses euh, qui me sont utiles et dont je me sers. Mais en fait c'est pareil, ce sont des petits peignes qui venaient avec les Magic Brush. Donc euh, bah, je me retrouve avec ces petits peignes et mine de rien je m'en sers quand même de temps en temps euh, quand je fais des tresses à Egon. Et enfin on peut attaquer euh, la dernière partie de ma boîte de pensage qui est donc euh, composée de produits de soins. Pour cette vidéo il faut savoir que euh, j'ai mis le maximum de ce qui pouvait rentrer dans ma boîte mais en fait ce sont euh, des produits qui vont et viennent un petit peu selon euh, ce dont j'ai besoin sur le moment. Euh, dès qu'il y a un produit dont je vais me servir un petit peu de manière récurrente euh, pendant un certain temps ce produit va sortir de la boîte et être soit sur une étagère euh, soit euh, à un endroit plus pratique et accessible, facile à avoir à portée de main donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de rangement précis à ce niveau là mais je me suis dit que pour cette vidéo j'allais vous en présenter un maximum On commence donc avec cette huile pour la peau c'est une huile anti démangeaison que j'ai trouvée à Decathlon que je trouve super chouette car elle vient en assez gros format et elle m'a notamment été très utile cet été pour calmer les démangeaisons des gones qui se grattait pas mal à cause des insectes. Nous avons ensuite un spray alu que j'ai acheté après avoir emprunté à plusieurs reprises celui de mon amie Emma lorsque ses années étaient en pension à la maison. Ensuite nous avons ce gel Arnica de chez Cheval Energy que j'ai acheté suite à un problème d'Egon aussi. Il était tellement euh, embêté par les mouches et les temps qu'il s'est fait une bosse sous le ventre en se donnant un coup de pied tout seul pour chasser les insectes. Il a eu pendant quelques jours un traitement à base d'argile et d'arnica, mais du coup je me suis dit que ce serait très chouette euh, d'avoir un petit gel à l'arnica en cas de besoin. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. J'avoue que je ne vais pas m'en plaindre. Il y a ensuite ces deux petits sprays qui contiennent la même chose. C'est du Care de la marque Nemo. C'est un produit de soin des pieds qui m'est super utile, notamment pour traiter les pourritures de fourchettes et pour les fourmilières. Donc d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'en ai plus beaucoup dans aucun des deux pots. Toujours dans la catégorie soin des pieds, il y a le Stuff. C'est une petite pâte qu'on vient mettre dans les trous des fourmilières et des pourritures de fourchettes pour vraiment leur permettre de s'assainir et de se soigner. Pareil, je ne l'ai pas encore testé, euh, mais je vous ferai peut-être un retour euh, une fois que je l'aurai un peu utilisé, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En dessous du ouf Stuff se cache euh, ce petit pot euh, très très sale, euh, qui est un ancien pot de crème de visage, si je ne dis pas de bêtises, et dans lequel j'ai tout simplement mis un peu de miel de thym. Parce que le miel, je pense qu'on le sait tous maintenant, ça a un excellent pouvoir cicatrisant. S'il y a des petites plaies, des petits bobos, euh, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de miel euh, sur soi à portée de main. Et enfin on termine par ce baume réparateur cutané de chez Equin que vous reconnaissez peut-être de ma vidéo swap des hippies, car c'est mon amie Anne qui me l'a offert. C'est le même pot, hein, c'est toujours le même, je n'en ai pas racheté. Par contre, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus sale, il est beaucoup plus utilisé, je m'en suis pas mal servi, Et effectivement, il est très chouette, je l'aime beaucoup et je m'en sers assez souvent. Et voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y a dans ma boîte de pensage. Dites-moi en commentaire si vous, vous êtes plutôt de la team minimaliste en ce qui concerne vos affaires de pensage ou si vous avez euh, toutes les brosses possibles et inimaginables. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo